Euh, bonjour à tous, merci d'être venus euh, aujourd'hui, et surtout entre midi en même temps que manger. On va essayer de vous montrer comment on a réussi à faire euh, fonctionner des agents mesos sur des workstations. Et on va essayer de le faire aujourd'hui en live démo et en moins de 15 minutes, et même en moins de 10 minutes parce qu'on va perdre 5 minutes à faire un peu d'intro. Je suis trop loin. Euh, très rapidement pour nous, donc, euh, Geoffrey Flash qui travaille chez Lombard International Assurance SA et qui est aussi prof à l'université de Lorraine, c'est mon mentor et mon ami qui chez Intech aujourd'hui et qui est mon compagnon de Galère euh, sur ce projet-là. Super, c'est bon. Euh, qui a déjà entendu parler de Mesos Donc, Un peu tout le monde, c'est bien. Bon, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Ce qu'on peut en retenir, en tout cas ce que nous on en retient rapidement, c'est qu'on va pouvoir, avec Mesos, euh, l'installer sur plein de machines différentes, faire de l'agrégation de ressources, de CPU, de RAM, de GPU, de disques, et de mettre toutes ces ressources à disposition d'un scheduler qui va pouvoir faire de l'allocation parmi le pool de ressources pour des applications, du traitement, etc. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. C'est vrai que je suis... Donc la question... Pardon la question que vous pouvez vous poser, ou que j'espère que vous vous posez, c'est pourquoi utiliser des workstations pour ça C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de l'installer sur des serveurs, dans le cloud, ou whatever. Pourquoi sur des workstations En fait, on a eu l'idée quand j'ai commencé mon stage avec Geoffrey, euh, on avait, euh, enfin, le sujet du stage, c'était un POC sur Mesos, et j'avais pour ce faire une workstation à 4 gigas de RAM. C'est tout. Voilà. Euh, donc pour faire un POC avec un truc qui fait de l'infra. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cannibalisé toutes les machines de l'open space en installant une box VirtualBox, enfin une box vagrance dans VirtualBox sur toutes les machines qui étaient dispo pour monter mon cluster. Ça marchait pas trop mal, mais on avait un peu des problèmes de perf. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas le faire vraiment bas niveau et mieux que ça. Donc les utilisations qu'on pourrait nous en voir, ce serait par exemple, le soir, il y a toutes les machines qui sont dispo, vous bootez toutes vos machines sur un mesos et vous lancez votre batch de nuit, et le matin vous les, reboot, vous les vous faites un reboot et vous récupérez vos Windows. Un temps soit peu que vos machines aient des GPU, on parle de machine learning, etc. etc. Euh... Euh, Est-ce que ceux qui connaissent Mesos ont déjà eu à l'installer Ok. En deux, trois personnes. Euh, nous, clairement, en tout cas pour moi, ça a été un peu la bataille au départ. Et euh, au moment où j'ai commencé mon, mon stage avec Geoffrey, il y a DCOS, donc, qui est une solution proposée par MesoSphere, qui est sortie en open source. Je ne rentre pas trop dans les détail avec DCOS. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont apporté une manière d'installer un cluster de mesos, vraiment très très simple. Ils ont en fait un, un système où ils ont un nœud qui s'appelle un nœud bootstrap, sur lequel tous les autres nœuds vont pouvoir se register pour aller chercher leur configuration et démarrer avec la bonne configuration. Pour que ce soit pour les nœuds master euh, du cluster qui vont faire l'orchestration, ou les nœuds agents qui vont donner les ressources au cluster. Et donc c'est là-dessus que notre idée est partie. C'est bon, ok, désolé pour le switch, j'ai des câbles partout. Euh, donc, euh, dans tous les cas, euh, 15 minutes, euh, c'est assez short en fait. Euh, donc là, il nous en reste 11. Euh, et même avec DCOS, euh, on n'aurait probablement pas réussi à vous montrer une démo en live aujourd'hui. Donc, en fait, on s'est un petit peu investi euh, dans un projet et on va vous montrer ce qu'on a fait, parce qu'on avait besoin d'aller plus vite. Donc, pour aller plus vite, en fait, euh, on a créé un, pro un projet open source euh, qui s'appelle Boot to DCOS, qui est en fait un bootstrap euh, de DCOS, mais qui va contenir tout un tas de fonctionnalités qui vont vous permettre de bootstrapper euh, votre cluster à partir de rien. Euh, notamment, euh, ici, on a développé un module, un module bare metal, on, on y reviendra après, euh, qui va vous permettre de faire ça euh, bah, en netboot, simplement sur vos machines. Donc euh, on reparle du, du use case de tout à l'heure. Donc c'est le moment de la démo. C'est là où, normalement, tout devrait bien se passer. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas DCOS, euh, DCOS en fait, euh, le no bootstrap se, se construit sur base d'un fichier YAML. Donc le config YAML, euh, dans lequel on va lui indiquer l'URL du nœud bootstrap, un nom de cluster, tout un tas d'infos, et notamment il y a des infos intéressantes, donc la liste des masters qu'on veut mettre sur le réseau, et euh, éventuellement est-ce qu'on utilise un proxy ou pas. Donc aujourd'hui nous on va monter une infra euh, avec euh, deux nœuds et un master, euh, et on va booter ça from scratch euh, directement maintenant. Donc pour faire ça, en fait, on a... Euh, notre projet Boot to, boot to OS qui est disponible sur Github, euh, ça se base sur Docker Compose, donc euh, on a tout un tas de, de conteneurs qui sont disponibles. Il euh, y a plusieurs modules en fait, on a le module Core qui va gérer en fait toute la partie cluster. On, on a le module euh, Bare Metal euh, qui va s'occuper simplement ben, de récupérer les demandes de boot euh, sur un réseau. Et on a le module euh, proxy. Bah, ici, c'est vraiment un, un vrai proxy euh, Internet. Donc, on a pris un squid et on a juste fait euh, un compose autour de ça. Euh, notre infrastructure de test, en tout cas de démo, se compose simplement d'un petit switch euh, qui fait du DHCP. Donc, c'est tout ce dont on a besoin en fait euh, pour faire ce type, euh, ce type de, de démo. Donc, on va lancer, euh, on va lancer le, voilà, on va lancer le projet avec euh, les trois modules. Donc on va voir que c'est en train de booter, donc là il n'y a pas grand chose de très intéressant. Euh, et pendant que ça boot, euh, du coup je vais simplement vous expliquer un petit peu euh, le fonctionnement de tout ça. Donc ici, là, il y a juste une partie qui est intéressante, c'est qu'on voit que la configuration du cluster est générée automatiquement au démarrage. On a des petits modules Spring euh, qui vont s'occuper de toute la gestion du trafic et euh, on va en fait euh, avancer là-dessus. Donc notre nœud est démarré, ici j'ai préparé euh, des petites VirtualBox, donc ici c'est des, des VirtualBox qui se basent euh, sur IPXE, donc il y a un petit démon IPXE euh, qui est en train de tourner, alors j'espère que j'étais pas trop vite. On va voir, c'est bon. Donc là on est en train de booter un nœud euh, directement sur le master, donc lui, probablement, comme il est le premier qui va s'enregistrer sur le, le réseau, il va être le master. Et là, on est en train euh, de, là je, je suis en train de booter deux nœuds. Donc euh, on a booté la machine physique euh, qui est juste là, qui m'a été un peu plus de temps puisque mon switch est en 100 et que du coup ça met un petit peu de temps par rapport euh, ici à l'interface virtuelle. Euh, donc on boot des images CoreOS, mais je vais expliquer ça en détail tout de suite. Comment est-ce que je mets ça en plein écran Ok. Donc, euh, la demande de boot va venir des machines. Donc on utilise, comme je disais tout à l'heure, IPXE euh, vers le nœud boot to DCOS. Le nœud boot to DCOS, en fait, c'est simplement le, la, la machine qui fait, qui exécute Docker aujourd'hui avec le compost file qu'on a vu. Euh, pour pouvoir booter, intercepter les paquets et faire en sorte que les demandes de boot soient respectées, on va utiliser PixiCore, qui est une librairie qui est disponible chez Google euh, sous l'effigie Netboot. Euh, ensuite, boot 2 dcos va renvoyer des images CoreOS euh, aux, aux machines qui les demandent. Donc jusque-là, rien de, rien de très compliqué. On va également envoyer une configuration qui est personnalisée en fonction du type de nœud. Donc si c'est un master, la configuration va être un petit peu différente du slave, évidemment. Notamment le master aura par exemple une IP statique et de, des tas d'autres choses. Donc on va aussi gérer tout ce qui est configuration de proxy euh, à ce niveau-là. Euh, on va envoyer également l'image de Dcos, donc euh, l'image Dcos en elle-même qui va monter les installeurs, qui va lancer le processus d'installation et qui va faire en sorte en fait que bah, notre cluster Mesos va être, va être mis avec tous les checks qui vont bien. Donc on, on, on reviendra sur ce point un petit peu plus en détail tout à l'heure. Euh, on va aussi proposer, et donc c'est le cas ici, euh, un proxy. Donc ici on, on boot squid clairement et les machines sont auto-configurées, toujours en utilisant le config YAML qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'on avait défini une section de proxy. On va vraiment prendre ça comme source de données euh, pour pouvoir euh, configurer notre réseau. Donc, à partir de, à partir de là, on peut imaginer euh, différents scénarios. Donc nous, on a développé le module Bare Metal, euh, qui est celui que vous voyez euh, tourner actuellement. Euh, mais on peut imaginer avoir des bouts de dcos euh, sur des VSphere, avoir des bouts de euh, chez Azure, avoir des bouts de euh, euh, quelque part dans le cloud chez Amazon ou, euh, euh, ou bien euh, autres, et euh, tout ça euh, autour, autour de consules. Pourquoi Consul bah Parce que quelque part, dans, dans l'idée qu'on en a, euh, ça s'intègre plutôt pas mal avec les outils HashiCorp, notamment Terraform, et pour ça c'est vraiment sympa euh, de faire euh, des, des clusters à, avec, à partir de ça. Euh, si on vient par rapport au module, en fait, euh, un petit peu plus en détail, donc, euh, notre module il se base lui-même euh, autour d'un cluster euh, Consul, il, est, il repose entièrement sur Docker, hein, on l'a vu, donc euh, les Docker Compose qui vont nous permettre en fait d'avoir les différents euh, modules qui sont disponibles. Et euh, on a développé deux petits modules Spring Boot, donc on aurait pu utiliser un autre langage que Java, mais bon là ça, ça, ça, marche, ça matchait plutôt bien. Euh, et Traffic pour faire la gestion euh, de l'exposition de nos API en fait. Donc nos API sont disponibles euh, directement sur le réseau. Ça va nous servir aussi à faire communiquer les nœuds d'ICOS avec nos API directement pour pouvoir euh, utiliser, euh, utiliser pardon, cette partie. Donc là je pense que euh, notre nœud devrait être booté. On va essayer de se mettre sur l'adresse master que j'avais. Donc 192.168. 250 Voilà donc notre, euh, notre DCOS est, est booté. Euh, Est-ce qu'on a déjà des nœuds On n'a pas encore de nœuds. Donc on va attendre que les nœuds arrivent. Donc, en attendant je vais simplement euh, créer euh, un petit service. Euh, donc ici on va lancer un petit conteneur euh, docker. Donc on va lancer un WAMI. Euh, l'image. Donc, ou WAMI pour la partie conteneur. On va lancer un Bridge Network, le port 80, parce qu'il est exposé par défaut. Et on va l'appeler WAMI notre ami. Donc là, on a configuré normalement tout ce qu'il faut, à moins que j'ai fait des fautes de frappe. Euh, Est-ce que nos nœuds sont apparus Oui, on en a un qui est en train d'arriver. Donc, euh, On a un nœud qui est en train d'arriver, donc ça prend un petit peu de temps parce que nos machines sont quand même des desktops et que c'est pas non plus ultra puissant. Euh, mais par contre, on a notre service qui est en train d'être déployé. Donc notre service run. Euh, on va retrouver, en fin de compte, ici, euh, si vous connaissez un petit peu euh, Mesos, euh, la partie marathon c'est un petit peu calqué sur, euh, sur cette partie-là et ici on va pouvoir accéder à notre service directement, donc qu'est-ce qu'on a fait ici, on a simplement lancé un conteneur sur euh, le cluster euh, Mesos et c'est Docker qui va l'exécuter et il va être accessible en fait directement euh, via, euh, via notre réseau. Donc ici ça met un petit peu de temps euh, dans l'intervalle voilà donc là on a notre one qui tourne, donc il tourne sur le nœud euh, 192-168-304, euh, qui est probablement le nœud euh, qu'on a vu tout à l'heure. Euh, au niveau de DCOS, on devrait avoir notre deuxième, voilà, notre deuxième qui, a, qui est en train de popper. Donc ça, c'est cette machine-là qui est en train de rejoindre le cluster. Et euh, du coup, ben, le, au niveau des use cases, euh, ce qu'on peut faire ici... C'est qu'on a euh, tout un tas de. Donc, s intègre tout un tas de gestionnaires de paquets et on peut télécharger et mettre disponible directement euh, tout un tas de paquets, donc notamment la stack élastique, on peut mettre euh, également euh, de l'Artifactory, du GitLab, du Jenkins. Donc, euh, on peut déployer ça euh, assez naturellement, simplement en installant et en faisant tourner euh, sur les différents nœuds. Donc, je pense qu'on avait. Je fais le tour, je reviens sur mon powerpoint. Ah oui. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de notre projet sur notre github euh, boot to dcos Voilà, donc il est accessible. On, on a commencé le projet il y a quelques mois, donc euh, si vous êtes euh, intéressé par le projet, vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Euh, et est-ce qu'on a, donc Est-ce qu'on a des questions? On a encore une minute pour les questions. Voilà. Donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Alors la, la, question, la question était, euh, quels sont les use cases qu'on définit aujourd'hui? Bah, les use cases qu'on définit aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'introduisait Benjamin tout à l'heure. C'est, imaginez, vous avez tout un tas de ressources euh, dans votre entreprise qui ne sont pas forcément utilisées, euh, notamment sur les workstations. Vous, vous mettez en place une politique de reboot, par exemple, la nuit. Vous popez un cluster euh, d'ICOS et vous faites du Spark dessus, ou tout, tout un tas de, de, de batch jobs qui vont prendre du temps. Vous rebootez le, les machines le matin avant que les gens arrivent. Et euh, en fin de compte, vous avez juste étendu votre infrastructure avec euh, une puissance de calcul supplémentaire. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Et c'est sur cette idée qu'on était partis, euh, c'est cette idée qui a donné naissance à ce projet-là. Oui Ouais, par exemple, à partir du moment où vous allez dans une entreprise qui a un petit peu euh, des, des employés, par exemple une banque ou, ou ce genre de choses, vous avez facilement 300-400 machines que vous pouvez utiliser. Donc là, ça commence déjà à être, à être intéressant. Voilà. Donc, euh, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, puisque le time is up depuis au moins une minute. Merci.